Comment se débloque la YouTube monnaie en général ou sur une chaîne YouTube que tu peux connaître, sur la mienne ou sur la tienne si tu t'es lancé sur YouTube C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être que tu crées du contenu en ce moment sur YouTube et que tu te dis « Comment je vais faire un jour pour avoir la monétisation C'est un petit peu, je trouve, comme le premier des paliers que les youtubeurs se fixent en général. Ils se disent « Ah, quand c'est que je vais débloquer le Saint Graal de la monétisation ?»« Quand c'est que le fait de publier des vidéos, ça va me rapporter quelque chose ?»« De voir que chaque vidéo rapporte X euros, X centimes ?»« Et que du coup, mi bout à bout, ça peut te faire des revenus sympas tous les mois ?» quels sont en fait les critères qu'il faut pour débloquer la monétisation et je vais te donner aussi quelques anecdotes personnelles, c'est à dire combien de temps j'ai mis pour débloquer la monétisation qu'est-ce que ça me rapporte et aussi quels sont les conseils que je peux te donner pour aller plus loin et pour l'activer la, un petit peu plus vite donc personnellement pour te faire mon retour d'expérience euh, j'ai commencé mes vidéos quotidiennes en novembre 2018 et il m'a fallu à peu près attendre le mois de mai 2019 pour débloquer la monétisation donc à peu près six mois euh, les critères pour débloquer la, monéti la monétisation actuellement, ils sont au nombre de 2. Il faut, dans un premier temps, avoir 1000 abonnés et également faire 4000 heures de visionnage dans les 365 derniers jours. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens qui vont regarder ta chaîne YouTube, si tu t'es lancé, si tu te lances ou n'importe quel autre YouTubeur, pour qu'ils touchent la monétisation de sa chaîne YouTube, il faut que les gens aient regardé en moins de 365 jours 4000 heures de contenu sur sa chaîne ce qui est quand même assez énorme on va pas se le cacher c'est pour ça que je t'invite à créer des vidéos également euh, sans montage et à publier régulièrement ça te permettrait de, ça te permettra d'avoir plus rapidement une communauté fidèle qui va te suivre et de produire du contenu et de débloquer accessoirement la monétisation mais là c'est à ce moment là que je vais te faire un petit disclaimer la monétisation ne doit pas être une finalité ou un objectif en soi parce que au niveau des revenus <rire> ça rapporte pas énormément ça rapporte personnellement dans mon cas quelques centaines d'euros par an, mais ok, c'est sympa, mais tu vois, c'est pas « waouh, tu débloqué la monétisation, tu gagnes 500 euros par mois, c'est bon, tu deviens youtubeur à plein temps ». Non, il faut mettre en place autour des projets. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que je te disais au début, si tu veux que je te donne une astuce que j'ai mise en place pour débloquer la monétisation un petit peu plus vite euh, sur ma chaîne youtube je t'invite à liker cette vidéo et à me le dire dans les commentaires donc euh, si jamais je vois que vous êtes beaucoup à me poser la question euh, je vous dévoilerai c'est une petite astuce 100% légale il hein. n'y a pas euh, d'achat de vues d'achat d'abonnés ou je sais pas quoi mais il y a un petit truc qui peut te permettre comme ça d'atteindre plus rapidement la monétisation et honnêtement je pense que euh, c'était à ce moment là vu que je l'avais pas encore tu vois j'étais vraiment dans le mindset oh c'est trop l'objectif débloquer la monétisation ça veut dire faut atteindre 1000 abonnés 4000 heures de vues. Euh, ça m'a permis, je pense, de l'atteindre peut-être un mois plus tôt que ce que j'aurais dû euh, faire normalement. Voilà, parenthèse fermée. Si ça t'intéresse, tu likes la vidéo. En attendant, pour la monétisation, c'est actuellement les deux seuls critères qu'on connaît. Peut-être que ça évoluera avec le temps et du coup, je referai une vidéo pour actualiser mes propos. Mais actuellement, c'est ces deux paliers-là. Donc, je t'invite à créer du contenu de qualité et si, à force de persévérance, à force de créer du contenu, tu vois, personnellement, ça a pris à peu près un peu plus de six mois, Enfin, on va dire six mois environ pour la débloquer, c'est la régularité qui va payer, c'est le fait d'être investi et le fait de ne pas avoir que l'argent comme objectif parce que si tu la débloques et que tu vois moi au début je sais pas, je faisais 5 centimes par jour ou 10 centimes par jour euh, c'est pas ça qui va te faire vivre donc voilà je t'invite à créer beaucoup de contenu, n'hésite pas à poser des questions si tu en as dans les commentaires ça pourra me faire le sujet d'une prochaine vidéo en attendant, tu peux également rejoindre la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études grâce à tes vidéos. C'est le premier lien en description. Et en bonus, tu auras un extrait de mon livre, « Le petit guide du youtubeur étudiant, choisir son matériel pour débuter ». Si tu as une question, tu la poses dans l'espace commentaire. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasil.